Eh bien bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans l'ouverture des listes légendaires saison 2. Et j'ai toute une caisse à ouvrir. Alors, une caisse, on m'a expliqué que c'est euh, différent d'une display en fait. C'est une boîte avec d'autres boîtes dedans. Alors, ouais, il y a un micro qui apparaît là comme ça, mais c'est pour que la qualité du son soit euh, bah, meilleure en fait, qu'on n'entende pas une reverb, euh, que je puisse faire des trucs genre. Mais voilà, mais quand on va ouvrir, vous le verrez plus normalement, il va être en oh. haut. Allez, du coup, ce qu'on va faire, c'est euh, bah sortir tous les boosters des boîtes. Et on va s'ouvrir, du coup, tous les boosters. Je vous montrerai tous les dés que j'ai eus, justement, parce que oui, oui, dans chaque boîte, vous avez un dé. Et ça, c'est cool. Allez, let's go. Bien, alors, regardez-moi ce bout du liste légendaire saison 2. Il a pas la classe, franchement. Avec le booster en voyant Mai et Kaiba. Voilà. Alors, a, je, je savais même pas qu'il y avait des petites cartes promo. Je les ai mises, euh, bah, du coup verso on va dire ça comme ça on va regarder les dés alors j'ai eu un seul dé euh, Kaiba Corp j'ai eu un dé ensuite dragon blanc alors je crois que c'est alternatif mais euh, je ne suis pas sûr à 100% j'en ai eu deux bah, dragon blanc toujours hein, avec la couleur du blue Eyes. deux harpies et là où je suis le plus content deux bébés tigres amazones, parce puisque vous connaissez mon amour inconditionnel pour les decks amazonès donc je suis content je suis content voilà <rire> voilà tout pour l'aider. Alors on va commencer par les petites cartes promo. On va découvrir ensemble du coup ce qu'on a eu. Alors je crois qu'il n'y en a qu'une à l'intérieur. Oui. Alors on commence avec le dragon des abysses aux yeux bleus. On commence bien quoi. <rire> Une super carte. Hein, euh, voilà, qui était euh, pas mal recherchée si je ne m'abuse. Euh, Machine bingogo, Alors Alors il y en a qu'une seule. Du coup je vais la garder c et on verra plus tard euh, si je ou pas. Machine Bingogo, Ok. Parfumeuse Harpy. Programme urgent, une autre parfumeuse harpie, ah, bon, ben voilà, premier doublon. Elle noire, maître complet des armures, il est joli. Alors, le super cuirassé canon ferroviaire, Juggernaut, Libé, Alors, celui-ci me le manquait pour mon deck, donc c'est parfait. Et ah, encore une autre machine bingo, ok, ça me fait deux machines Donc, j'ai eu deux doublons qui sont à promo, et je pense qu'on va en avoir pas mal sur les boosters. On va pas perdre de temps parce que les boosters il y en a Mais genre voilà on a Un gros paquet c'est Mastoc, C'est Mastoc de chez Mastoc Et euh, j'aime pas les vidéos qui durent 1000 euh, ans Allez j'aimerais bien ouvrir un bien pour garder Allez Putain la vache Je me suis dit les plus gros sont plus simples à ouvrir Mon cul, ah si ça y est c'est bon. Je crois que c'est passé de ce côté là l'autre côté, c'est passé aussi. Et du coup, comme ça, j'ai. Ah ouais, on va les sortir. J'ai un paquet qui est. Euh, d'accord Je suis désolé. <rire> Je galère comme un gros con. Je suis désolé, j'arrive pas. Ah mais parce que. Parce qu il a pas été... Ils n'ont pas été étudiés pour. Ah si, ça y est. Nickel. Ben voilà, comme ça j'en ai un. Propre. Allez Première carte du coup de cette ouverture c'est le Zéro Galactique. Euh, carte d'équipement zéro galactique, le maître avec des yeux bleus, spectacle des abysses, de théâtre fantastique, dompteur, elle noire, Joe Faucon, obsidienne, dame harpie 2, le bébé dragon familier de harpie. Alors, ça c'est cool, hein, c'est une petite carte qui, qui a sa petite place quand même dans le deck harpie, mine de rien. Elle noire, notug de la lumière d'étoile, demoiselle aux yeux de couleur bleue. Alors, je si vais faire un deck boy, c'est vraiment le truc acheté. Oh, le dragon rose rouge! Ah, oh, qu'il est beau! Oh, est beau. Ah, putain, ils ont ressorti les trucs des couleurs! Ok, donc, je l'ai. dragon rose rouge en vert. Le chevalier galactique en violet. L'oracle harpie en or. Et Isana en cyber. Ah, c'est vrai qu'il y a les anges cyber dedans. Étincelle d'extase triangulaire. Fusion claire de lune. Euh, je... Il me manquait cette carte pour oh, mon éclair de lune. Je crois qu'il me manque. Oh, Alors, celle -ci, je porte un Oh, l'harpiste harpie! Alors, celle-ci, je ne l'avais pas dans mon récarpe, parce que. Bonbons, et là qu'elle soit dit en commune, du coup c'est nickel. Le seau de la rose, floraison de la plus sombre rose et gothiste élégant. Ok, donc premier booster déjà, c'est la régalade, c'est la grosse régalade. Et je pense qu'on va avoir énormément de doublons, mais euh, vous savez ce qu'on dit. White and see, attendons et nous verrons. C'est parti pour la suite. Alors, oiseau noir achevé, dragon blanc aux yeux bleus corrompus. Okay. Acteur des habits, soulagement comique, dragon Rapa pas. Moi, je savais pas qu'il y ait le dragon à pas dedans. Je savais qu'il édité les cartes de Kaiba, mais de là, rajouter le dragon à pas. Ok, la cyber harpie. Euh... Alors, cette carte était comme Damarpie hum... mais du coup, je crois qu'on peut mettre que trois monstres du même. Enfin, faut... je sais pas si on peut la mettre du coup à la place Damarpie 1. Si on met trois Damarpie hein, 1 ou une cyber harpie, je sais pas ce qu'on veut. Euh, un neutron, Damarpie 2. Oh, le dragon du chaos max aux yeux bleus en violet, ça c'est nickel. Le dragon rose rouge, allez, premier doublon deuxième booster. Ouais, ouais, ouais, Et le médium harpy, oh putain, alors ça, ça régale la médium. Alors ça, ça régale, allez hop. Ça régale à mort. L'amoureux de la rose, ange banni des roses, ange machine incarnée, reine harpie, la sorcière de la rose noire. Oh, la danse aux épées clair de lune et rose splendide. Et le chevalier de la rose du crépuscule. Il y a de quoi faire, un détail bien sympa. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'en profite. Je remercie Shenbox, euh, hein, parce que en même temps, quand on précommande un truc, on a un petit cadeau. Et donc, beaucoup, je un clé puzzle du millenium. Sachant que j'ai déjà la baguette, du coup, j'ai déjà deux objets du millenium. Je vais devenir Bakura. Je sens que je vais devenir Bakura. Allez, on ouvre le troisième. Let's go Alors, révolution cybernétique. Ah, c'est vrai qu'elle vient de le pour script des abysses, terreur romantique relais blanc, un relais blanc en... ça c'est super, il saute dedans sorcier galactique zéro galactique spectacle des abysses, théâtre fantastique Kaibaman, le dragon de harpie en... en en vert le dragon rose rouge encore, en violet et le dragon rose bleu en ah hein, ça aurait été rigolo d'avoir le <rire> en c'est vrai qu'il n'y a pas bleu mais du coup ça va être rigolo d'avoir le dragon rose bleu en, en... et en dessous, l'ange machine magnifique puis danseuse aux épées clair de lune, élégance de la marpie l'oiseau émeraude clair de lune, ça c'est bien. On je j'ai pas encore le droit. Le tir de barrage, rose splendide, le saut de la rose, danse de sérénade de clair de lune. Là, je pars terminer mon clair de lune, ça ça me fait plaisir, de les plaisir. Putain mais c'est abusé de chez abusé hein. J'ai eu déjà trois dragons roses. Attendez, j'ai le j'ai le vert du coup. J'ai le rouge, j'ai le bleu, j'ai ok, d'accord, j'ai le ok, alors ça c'est nickel. Par contre, j'ai les trois, j'ai les trois des couleurs différentes. Et ça c'est cool Ça, ça c'est truc. Petite... Donc il y a du bleu, aussi, il y a du bleu. Donc c'est pas le alors, un... ah, bon, dire, un bleu, rouge, bleu, en bleu. Ah si, est-ce qu'il existe en vert La dame harpie une, le bébé dragon famille de harpie protecteur avec des yeux bleus, le script des abysses terreur romantique, acteur des abysses figurant. Cyber Dragon Seagull. Seagull. Ah oui c'est vrai c'est le la Link Cyber Dragon, le Big ligne Link. Euh, Volatile Photon. Acteur des abysses douce Madonna. Le dragon rose croisé. Oh putain, elle est, elle est magnifique en Link et Ultra. Franchement, elle est super belle. Rage avec des yeux bleus. J'ai jamais utilisé ce cas. Je trouve. Alors, je comprends son effet, je comprends qu'il soit stylé tout ça, mais je n'ai jamais utilisé. Et la Surber oh, Pi. pareil, elle est vachement belle, a une petite rondeur sur Burpy. Oh le reflet de miroir séduisant Putain ça ça déchire Alors je je connais pas du tout mais. <rire> J'ai ça déchire, je connais pas du tout, mais c'est parce que je connais pas du tout que ça déchire en fait, parce que ça veut dire que je pas ma collection. <rire> Lorsque ou un d'arpic que vous contrôlez des trucs au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre arpile depuis votre deck de du monde d'origine différente du monstre détruit. Putain mais c'est génial Ah j'espère en avoir d'autres. Fusion claire de lune, rose cloche de révélation, et sorcière de la rose, Épine perfide.. De la rose des ténèbres et rouillé sur rail de Pégase volant. Euh, je sais si je dans mon deck, je crois que j'avais mis en fois une, du coup, ce sera peut-être l'occasion de la mettre en fois 2. Oh putain, mais je suis refait! Ah, oh, je suis tellement content! J'attendais avec impatience hein, la sortie de de ces boosters, j'attendais avec impatience que ça arrive. Du coup, c'est nickel. Alors, un Kaibaman, un neutron, <rire> un acteur des amis figurant, c'est à nouveau Super Dragon Seagull, Majesté avec des yeux bleus. Oh, elle noire. Elle noire au du vent du sud. Forme du chaos. Oh. Ah, le dragon ultime. Putain. Dragon ultime aux yeux bleus avec le titre en vert. Quoi, ça déchire. Le sage avec des yeux bleus avec le titre en bleu. Donc ça des dépouille. Et la médium harpie à nouveau. Donc ça, c'est grave. Ah, putain, allez. Ouais. Je suis content. Si on aime les cartes rétro comme ça, qui sont cool juste pour le fun. Ange panier des roses. Ange machine incarné. Sorcière de la rose noire. Danseuse aux épées, carte de lune chevet de la rose du crépuscule Oiseau de rose Épine perfide Le dragon aux compagnies de, compagnie de Namarbi Ah c'est du coup cool qu'il a réédité en commun Parce qu'elle coûtait assez cher cette carte là aussi et Je sais même pas Ah putain j'ai je... <rire> laissé un petit paquet Je sais même pas comment je vais faire pour ranger après tout ça Je commence à être blindé au niveau du tiroir hein, Et compagnie alors là c'est vrai que la galère Alors dragon blanc aux yeux bleus corrompus prêtresse avec des yeux bleus, relais blanc, acteur des abysses, sport sauvage, sorcier galactique, zéro galactique, numéro 62, le dragon photon primordial aux yeux galactiques, ah bah là, ça sort du galactique, là. Hein. elle noire, Pinaki de la lune ascendante, enfin, la lune ascendante, hein. il est pas mal, j'aime bien lui mord, chevalier de... galactique, le dragon du aux yeux bleus en violet, là-dessous, c'est le sage avec des yeux bleus, ok, ça va, il y qui ressort, c'est génial, oh la ange cyber, reflux du mémoire séduisant, rose-coche de la révélation, sorcière de la rose, fée de la rose, ruée sur donc pégase ok Bon. on va pas être, on passe rapidement sur les communes hein, parce que je veux vraiment voir ce que je vais avoir en ultra rare c'est plus ça qui m'intéresse et qui je pense aussi vous euh, intéresse aussi bon ça après les cartes euh, moi je vous dis le nom vous allez les chercher vous savez alors, Majesté avec des yeux bleus, donc c'est euh, la magie rapide, Révolution cybernétique, Arbalète rayonnante, Acteur des habits soulagement comique, Dame Harpie 1, Prêtresse avec des yeux bleus, Volatile Photon, le Dragon de Harpie, en dessous nous avons le Cyber Dragon Natch, ok alors allez, il est pas mal, franchement il est pas mal. Et Médium c'est ah, ça fera 3 du coup. <rire> le Sinistérique, Jardin Infernal, Reine Angélique de la Rose, oh, ça c'est vraiment bien. Euh, parce que même vu que c'est un monstre terre plante, il peut aller dans euh, des les... <rire> le bec Aromate. Repos du plumeau de la Marpie, Floraison de la plus sombre rose, Fait de la rose des ténèbres, Enjeu de machine magnifique, Damarpie formation, en formation Félix. Bon, rien bah, hein, que sur ça déjà. Euh... Moi je suis content hein. là, 3 médiums. Euh... ouais je suis à 3 médiums il me semble. En tout cas si je suis pas à 3 euh... la 3ème elle va sortir. Ok oh, elle va sortir. Alors est-ce que toi tu veux bien t'ouvrir convenablement aussi tiens on va faire un test Ouais, un déjà peu... un Allez hop, on coupe comme ça. Ouais, on va dire que t'es correct. <rire> la dame Harpie 2, d'ailleurs je sais pas si la 3, j'ai pas fait gaffe. Arbalète rayonnante, demoiselle aux yeux de couleur bleue, acteur des abysses et Sport sauvage, cyber dragon seager docteur El Noir, Jofre Quotidienne, photon Elle Sombre, simone Le Vent Empoisonné, qui okay, le chevalier galactique, et le dragon ultime qui ressort. Ouais. Putain, mais ça, ça je suis tellement content. quoi. La fourrison de la plus sombre rose, chef d'orchestre harpie, oiseau émeraude claire de lune, ange machine magnifique, archère de la rose, étincelle d'extase triangulaire, rose cloche de la révélation, et danse de la sérénade de claire de lune. Alors, il va falloir que je trie tout ça. J'ai déjà un paquet. J ai, j ai, je crois que j'ai ouvert la moitié des boosters. À peu près, j'ai déjà tout ça. Ah, c'est le meilleur moment. Ouvrir et après ouvrir. Il nous reste booster 2, 4, 6, 8. Bah, ouais, on a ouvert la moitié. On a ouvert la moitié. Allez, c'est parti. On continue sur l'autre moitié. Alors, rappel d'acteur des abysses Bébé dragon familier de harpie, Changement photon Cyber harpie. Prêtresse avec des yeux bleus. Ah non non attendez, attendez, c'est pas la prêtresse avec des yeux bleus, c'est la prêtresse avec des yeux de bleu. Je viens de je, faire je, tes je, yeux, oh c'est une misprint, mais non. Avec des yeux de bleu. C'est pas prêtresse avec des yeux bleus bon, ok, peut-être misprint, ou je sais pas. Super embrassement, alors du coup attendez, parce que, parce que je la connais pas. mais non, c'est ok, c'est bien avec des prêtresses avec des yeux de bleu. C'est pas le même effet que j'ai Super embrassement strident, sorcier galactique, elle sombre, nocturne de la lumière des étoiles, le dragon blanc qui est enfin sorti et avec, euh, du coup, euh, la couleur verte. Le train en vitesse super express, en violet, et, et, elle noire simune le vent empoisonné en gold, terrain de chasse d'air, enfin gold, couleur gold, couleur dorée, le paladin de la rose, l'égotiste élégant, le jardin infernal, la sorcière de la rose, la danse de sérénade de Claire de Lune et, et, et pour terminer, Ange Machine Incarné. Et bien, ma foi, le Blue Eyes qui est sorti qui fait bien plaisir. En plus, ce qui est bien, c'est vraiment toute la euh, différence qu'il y a. Il y a du El Noir, il y a du, du Blue Eyes, il y a du Cyber, il y a du, y a du Cyber Dragon. D'ailleurs, il y a un Cyber Dragon qui est pas sortir Parce qu'il est évident, qu'il est dans dedans. Nous allons voir ça. En est rayonnante. Rappel d'acteur des abysses, BU Dragon Fabien de Harpie, finalement il est sorti pas mal de fois celui-ci. Le changement photon, la cyber pareil, il sort pas mal de fois. La prêtresse avec les yeux de bleu, du coup. Je même le tout à l'heure, je vais peut-être faire erreur. Super embrassement strict dans Sorcier Galactique, la pierre blanche ancienne. Ça, ça me fait plaisir quand même. Oh, ok. Ok, elle a l'envers. Du coup, attendez, on va faire comme ça parce que j'ai plein de petit qui est derrière. La créature ultime de destruction en piège. Oh, wow. Et du coup, rien nous avons le dragon rose rouge. Angol. Je dis en gold, mais vous avez compris. En doré, de dorée. Et donc, l'amour de la rose, bruit sur elle du Pégase, épine perfide, reine Angélique de la rose, danse à l'ignorant, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. L'oiseau de rose aussi. Je okay. Je me fais plus chier à lire. Hein. Arriver à un moment, les gars, il euh, y a 18 cartes fois le nombre de boosters. Euh, voilà, hein, fois 16 boosters, ça fait beaucoup de cartes amusé à tout relire. les gars, les Next, Dame Harpie 1. Protecteur avec des yeux de bleu. <rire> Script des abysses, terreur romantique. volatile photon. Oiseau noir achevé. Dragon blanc aux yeux corrompus. Enfin, aux yeux corrompus. Dragon à bas. Cyber Harpie. Le dragon de Harpie. Le dragon rose noir. Et le dragon rose bleu. on <rire> Pas en bleu. Le sorcière de la sorcière de la rose, le signe hystérique, Marthe jaune Clair de Lune, Rose de la Résurrection, j'ai envie d'éternuer. Oh. Attention, Corona is coming. Reine Angélique de la Rose, Reine Harpie, t'es de chasse de Harpie. Et on j'ai un nouveau booster, nickel. Et ben c'est parfait. Allez, il reste plus que 1, 2.. Euh, ben, il reste 4 boosters, 5 à le micro. Voilà, cyber Pharos, Rappel Vecteur des Abysses, maître avec des yeux de bleu... Alors, attendez, attendez, attendez, je suis sûr que le 2 il a été rajouté, parce qu'il me semble bien que c'est maître avec des yeux bleus. Ou alors, c'est un autre Je sais pas, c'est peut-être moi qui, qui divague. La Dame Arpi 2, Super embrassement strident, de Dame Harpie 1, de Main photon Dragon Rose Rouge, en violet, la médium marpie en bleu, et, et, et, et. le dragon ultime <rire> Ah super, hein. j'en ai eu trois en doré quoi. Le jardin infernal, la reine angélique de la rose, repos du plumeau de Damarpie, floraison de la plus sombre rose, Fée de la rose des ténèbres, ange machine magnifique, Damarpie information phénix, rose cloche de la révélation. Bon <rire> Le dragon ultime qui ressort quoi dans le sage je m'attendais pas. Un autre blue qui vous là, un dragon blanc d'une un, un, autre couleur, ça fait trigolo. Alors, la forme du chaos, le flot de rugissement et de destruction, le script des abysses, dompteur Noir, noir, Joffre Considienne, acteur des abysses, espoir sauvage, aile noire, Pinaki, la lune à temps, pierre blanche légendaire, on n'avait pas encore eu, je crois qu'on avait eu l dans l'ancienne, mais pas légendaire. Le dragon rose noir, du coup, en vert. Oh, alors, on va faire comme ça, ça sera plus simple. Aile noire, simule le vent empoisonné. Ok, et du coup, on va le retirer comme ça. Et c'est le dragon. Solide aux yeux bleus Content, content, content, Je suis content Et je m'appelle. Mais non ça c'est un problème. Rose Cloche de la Révélation. Tir de barrage, rose splendide, je suis tellement content. Dragon de compagnie de Dame le Sceau de la rose, danse de sérénade de Claire de Lune, la danseuse Harpie et l'ange banni des roses. Putain mais c'est impressionnant quoi, je... ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ouvert plein de boosters comme ça que le plaisir est là. Par contre il me reste plus que 3 boosters. Tout le plaisir, il va, On va en faire avec. Uh, let's go. Avec El Noir, Austère, Le Vent du Sud, Le Maître avec des yeux de bleu. El Noir, euh, La lumière d'étoile, super embrasement Street dans, El Noir, Pinaki, La lune ascendant, Mafouton. El Noir, Rafale, La Bourrasque. Oiseau Noir, Achevé. Et, et les dragons explosent aux yeux bleus en vert. Mais... Et les réseaux, le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleu, enfin, je l'ai en français, cette carte. Enfin. Et le dragon fantôme du galactique, ok. Putain, le dragon jumelé, je suis content. Ah, putain, je l'avais qu'en anglais, ça me faisait chier. La reine angélique de la rose, la reine harpie, le repos du reproducteur de la harpie, le floraison de la, rose, de, la plus, euh, de la plus sombre rose, pardon. chez l'orchestre harpie, il fait les rose des ténèbres en jeu machine magnifique. Et on arrive aux deux derniers boosters, alors bah, c'est Alors, Kaibaman, protecteur avec des yeux de bleu, changement photon, le René Blanc, Sanctuaire du Dragon, rappel d'acteur des, des abysses, acteur des abysses, soulagement comique, le dragon rose blanche, et ben voilà, comme ça on a le dragon jumelé d'explosion qui revient, et Cyberdragon Dragon Nester. alors on n'a pas encore eu le Cyberdragon normal, je suis un peu triste, un peu hystérique. Dragon de compagnie de Dame Harpie, danse aux Harpie, Ange Machine incarnée, Harpiste Harpie, Starpie. Ange Cyber, Refeu du Miroir Séduisant et la roscoche de la Révélation. Je, le Penta va s'écrouler sur la droite. Et le dernier booster, Here we go. La Pierre Blanche Légendaire, L'Acteur des Abysses Douce Madonna, Damar Pi 3. Bah voilà Je crois que c'est la seule que j'ai sortie, il me semble. Acteur des Abysses Soulagement Comique, Esprit du Dragon Blanc, pareil. Bah Celui-ci, euh, il me semble pas que l'on ait. dit. Est... Un Neutron, Cyber Le Dragon Fourtours, je Galactique en Violet. Cool. La rose gelée. On n'avait pas encore eu la rose gelée en bleu, du coup. Et le dragon du Cabo Max en doré. Voilà. Ange Mani des roses. Ange Cyber. Archère de la rose. tir de barrage. Chevalier de la rose du crépuscule. sinistérique, Marte Marthe jaune. clair de lune. Et jardin infernal. Et voilà, on a terminé. Ouh Bah écoutez, euh, tout ça, c'est ce que j'ai eu en plus de couleurs. Et euh, honnêtement, je suis euh, super, super content de ce que j'ai eu. J'ai vraiment eu euh, pas mal de trucs qui me font plaisir. Ah, mais du coup, j'ai pas vu, j'ai sortir deux fois le dragon rose. J'ai même pas fait gaffe, les sortir. Non, j'allais pas sorti Non, non. Et euh, pas mal de doublons, mais c'est des bonnes cartes fun euh, avec lesquelles jouer, donc euh, je suis content. Voilà. Euh, vendredi soir, il y aura un tournoi avec les petits influenceurs qu'on qu a organisé, on a appelé ça, du coup le tournoi des petits influenceurs, on va se retrouver entre nous et s'amuser sur le DoPro, donc n'hésitez pas à venir hein, sur mon live Twitch et, ben, et Vals sur Twitch, et euh, voilà, tu me rejoins et on s'éclate tous ensemble, puisque ben, ça va être rigolo, c'est à partir de 20h. Allez, bonne soirée, bonne journée, euh, salut à tous, voilà, bye.